Enfin, après des années de recherche, les pirates de la Croix du Sud s'apprêtent à découvrir le fabuleux trésor du capitaine Crane. Voici le capitaine Barracuda, le pirate le plus craint des Caraïbes, la terreur des mers du Sud. John la baleine, un costaud mais au cœur tendre. Jack le boiteux, qui ne manque pas d'aplomb. Eric le Belge, dit aussi la brute du Nord. Dedans, qui porte plutôt bien son nom, feu follet la mascotte de l'équipage qui va nous raconter cette histoire. Regardez ce coffre là-bas qui attend qu'on l'ouvre. Les pirates sont persuadés d'y trouver de l'or, des diamants, des pierres précieuses, mais le coffre contient en tout et pour tout un livre. Que voulez-vous que les pirates fassent d'un livre Ils ne savent même pas lire. Justement, il est temps de s'y mettre.